Vous savez quoi Cette vidéo est sponsorisé par NordVPN. Je ne déconne pas, ils m'ont même refilé un en gratos, et la première chose que j'ai fait en bon confiné, c'est de tester si j'avais accès aux Netflix des autres pays. Et en fait ça run pas mal. Il fallait juste y ajouter NordVPN, et ça c'est juste pour une plateforme. Hein. Alors je sais, ça sonne comme un argument de vente, c'en est un, mais en plus de ça, c'est vrai. Bon alors NordVPN qui soutient la vidéo, ça veut dire qu'ils me reversent une partie de leurs bénéfices en fonction de vos abonnements à NordVPN. Et si vous prenez directement l'abonnement mensuel je reçois carrément 100% des revenus et comme ils sont cool vraiment ils vous offrent une remise de 70% plus un mois gratuit si vous utilisez le code monsieur sam enfin M.R.Sam là ou bien que vous vous y rendez via l'adresse qui est en description et alors du coup bah, ça revient à 3,49$ par mois ce qui est une somme Tellement ridicule finalement que je prends pas la peine de vous la convertir en euros. Ah, et aussi un VPN, ça sert bien sûr à relocaliser son ordi ou son smartphone ou sa tablette dans un autre pays, et donc faire sauter les limitations géographiques, mais ça sert aussi à protéger son identité. Toutes les infos sont en descente. Et je désapprouve cette action publicitaire. Eh, hey, je t'avais mis en silencieux toi, comment t'as fait Il y a eu une mise à jour. Bon ben remets-toi en silencieux, laisse-moi bosser et garde-en pour les prochains épisodes de fake. Je tiens à préciser que plus il y aura de VPN installés sur les dispositifs informatiques, moins j'en pourrai recueillir de données personnelles pour améliorer mon intelligence artificielle. Effectivement, elle n'est pas très au point, ton intelligence, parce que je te signale que c'est un petit peu le but d'un VPN de te compliquer la tâche. Hein, je dis ça, je dis rien. Je prendrai des dispositions en conséquence. Ouais, bah réfléchis à ton aise et laisse-moi bosser, parce qu'en attendant, les gens sont surtout là pour regarder un petit point d'interrogation. Salut Internet, ça faisait un moment, je sais, euh, j'ai justement une annonce très importante à vous faire à la fin de cette vidéo qui concerne justement le fait que ça fait un moment. Nous sommes tous des points de vue c'est-à-dire littéralement un angle d'interprétation du réel. Chaque point de vue est unique, il ne sera pas le même que les autres. Même s'il y a des similarités, on trouvera toujours des différences. Et donc, à l'image d'un voyageur, eh bien, le point de vue que nous incarnons possède un bagage. Et ce bagage contient notre connaissance du monde et nos outils pour ajouter, supprimer ou modifier les connaissances qui sont dans ce bagage. Et nous nous reposons tous sur notre bagage pour comprendre le monde qu'on que, qu observe. À partir de là, notre fonctionnement est assez simple. Lorsque nous sommes face à une nouvelle connaissance, eh bien, nos outils prennent leur lait et ils nous permettent d'absorber cette information. Et ce système, qui est fruit de l'évolution, il est terriblement efficace pour la plupart des activités quotidiennes. Si je dois me rendre quelque part, ben c'est très facile, je connais tous les moyens de locomotion à m'apporter, et même si je ne sais pas comment fonctionne le pilotage du métro, comment fonctionne le signal d'un GPS, ou comment on fabrique les vélos, d'où viennent les métaux, etc., je sais très exactement ce qu'il y a à savoir sur ces sujets pour satisfaire mes besoins. Dans mon bagage, sur l'ensemble de la connaissance qui concerne les moyens de transport, ben j'ai le morceau qui correspond à mes besoins. Si j'ai faim, bah c'est pareil, je sais pas d'où vient ma nourriture ni comment elle est faite, même si on devrait un petit peu s'en soucier quand même de temps en temps, mais j'ai dans mon bagage euh, les connaissances nécessaires à leur sujet pour combler mon besoin en répondant à mes critères personnels. Et même si ça paraît banal, on peut franchement admirer l'efficacité d'un tel système. Un système qui a fait ses preuves sur des millénaires, parce que, quand on y pense, ça tient presque du miracle, ça tient presque de la magie. Nous sommes capables d'identifier quelle partie de la connaissance d'un sujet nous est nécessaire sans pour autant devoir connaître tout le sujet. Prenez vraiment le temps de saisir la force de ce système, parce que ça veut vraiment dire que nous sommes capables de savoir qu'une chose que nous ne savons pas ne nous est pas utile. Alors je vous le dis, présenté comme ça, on dirait presque de la magie, mais tous les magiciens ont un truc, et en général, quand on connaît le truc, et eh bien ça devient tout d'un coup beaucoup moins mystérieux. Dans les outils cognitifs que nous avons tous à la naissance, par instinct, par intuition, et eh bien il y en a de très ingénieux qui servent justement à créer ces raccourcis. Et le plus célèbre, le plus puissant de tous ces outils, c'est l'imagination. L'imagination, c'est un petit peu l'outil qui consiste à se projeter mentalement une approximation de quelque chose. Dans le cas qui va nous préoccuper dans la suite de cette vidéo, on peut dire qu'il s'agit d'imaginer mentalement les contours d'une information manquante pour pouvoir la reconnaître plus rapidement. Nous connaissons les contours de ce qu'il nous manque, et lorsque nous trouvons la pièce de puzzle qui rentre dans la case, l'emboîtement de ces contours confirmeront que c'est bien la pièce qu'on cherchait. Rapide, efficace, et on n'en est même pas conscient. Je vous donne un exemple pour bien illustrer. Admettons que j'ai besoin d'une paire de lunettes, mais je ne sais pas à l'avance laquelle me plaira. Dans mon bagage, il y a pourtant mes goûts, et puis il y a aussi euh, ce que j'ai pensé de toutes les autres paires de lunettes que j'ai déjà vues dans ma vie. Alors je me rends chez l'opticien, et grâce au contour abstrait dessiné, par mes goûts, grâce à mon imagination basée sur mon bagage, eh ben, dès que je verrai mon reflet dans le miroir avec la bonne paire de lunettes sur mon nez, je saurai que ce sont les bonnes. Cette paire de lunettes correspond exactement à ce qu'il me manque, elle confirme donc les contours de ce que j'étais en train de chercher malgré le fait que je ne savais pas que c'était ça que je cherchais, malgré le fait que je ne savais pas précisément ce qu'il me manque. Donc je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous sommes capables de reconnaître une chose que nous cherchons alors même que nous ne savons pas ce qu'est cette chose que nous cherchons. Quand on prend le temps d'y penser, cette capacité est extraordinaire. Autre raccourci terriblement efficace, le bagage que l'on a à propos du bagage des autres. Alors là, c'est le même principe, il me manque une information, par exemple, quelle est la recette d'une très bonne pâte à crêpe Je vais voir sur Internet, et là, ben, je croise la recette d'un chef étoilé. Alors, je connais pas ce chef, j'ai jamais goûté sa cuisine, et encore moins ses crêpes, mais j'ai dans mes bagages la connaissance que les chefs étoilés ont eux-mêmes un bagage immensément supérieur au mien en matière de cuisine. Sa recette correspond donc parfaitement au contour de ce que je recherche. Même si je ne l'ai pas goûté, eh c'est donc sa recette que je choisis. J'accepte d'absorber le bagage du chef plutôt que de chercher directement par moi-même l'information qu'il me manque. J'absorbe son expertise et je la fais mienne. Et ça, c'est aussi un mécanisme absolument admirable. Nous avons dans nos bagages de toutes petites quantités de connaissances qui nous permettent de reconnaître la valeur du bagage de quelqu'un d'autre, alors même que nous ne possédons pas cette connaissance. Je suis nul en cuisine, mais je sais que si c'est un chef étoilé, il a forcément quelque chose d'intéressant à dire. Et quand j'aurai appris sa recette, j'aurai moi-même, à ce moment-là, plus de compétences en cuisine. Et donc, ces petits outils, cette façon d'analyser le réel, bah ils suffisent amplement pour survivre. Il ouais, ouais, y en a d'autres, évidemment, hein, mais bon, bon, on va s'arrêter là-dessus. Mais voilà, euh, dans nos vies d'humains, il n'y a pas que survivre, euh, fort heureusement. Et c'est là qu'il reste à se poser la question à mille points. Ces outils sont-ils tout aussi efficaces pour ceux qui ne relèvent pas de la survie comme par exemple, la recherche de la vérité. Parce que fut un temps, on disait que la foudre était l'expression de la colère de Dieu, et donc qu'il fallait, euh, j'invente à peine, euh, sacrifier un mouton. Si le beau temps revient après, c'est que Dieu est satisfait, si le beau temps ne revient pas, eh ben, c'est que le sacrifice était insuffisant, et donc euh, qu'il faut chercher encore comment satisfaire Dieu. C'est un exemple, hein, c'est pas historique. Euh... Et voilà le problème, c'est que absolument tout dans cet énoncé correspond au contour de ce que je recherche de façon très satisfaisante. J'ai ma réponse à « qu'est-ce que la foudre ?»,« comment faire passer le mauvais temps ?», et j'ai même un moyen de confirmer, grâce au sacrifice, quelle qu'en soit l'issue, que la foudre est bel et bien l'expression de la colère de Dieu et qu'il faut le calmer. Et pourtant, dans tout ce raisonnement qui se tient, je ne me donne aucune chance de me rendre compte que la foudre n'a rien à voir avec la colère de Dieu. Mes outils qui sont si efficaces pour ma survie m'ont ici piégé dans une illusion logique. Et donc ben, on se retrouve euh, face à un gros problème. Mes outils qui s'appliquent inconsciemment s'appliquent ici pour des domaines dans lesquels ils deviennent en réalité un obstacle à la compréhension du réel. Cette méthode qui me permettait de survivre devient à présent une sorte de parasite qui m'empêche de comprendre la réalité. Et donc, euh, comme tout ce système de compréhension du réel qu'on a tous dans le cerveau, euh, fonctionne aussi inconsciemment que le fait de respirer, si je veux comprendre le réel sans me faire avoir par mon intuition, eh ben il va falloir que je fasse très très très attention à ne pas me reposer sur des mécanismes de validation qui peuvent m'induire en erreur, et dont je ne suis en plus pas conscient. Je pourrais me retrouver à croire qu'une chose est vraie, parce que je me suis trop reposé sur mes automatismes, et pratiquement rien ne pourra alors me sortir de cette conviction. C'est pour ça qu'on a cru très très très longtemps que la foudre, euh mes deux outils principaux dont je parlais tout à l'heure, celui qui sert à confirmer les contours et celui qui sert à se reposer sur la connaissance de quelqu'un en qui j'ai a priori confiance. Ces outils deviennent ce qu'on appelle des billets de raisonnement. Des mécanismes de raisonnement qui relèvent de l'intuition, de l'instinct, qui nous donnent une très très forte sensation d'être dans le vrai, mais qui en réalité nous enfoncent dans l'erreur. Je viens d'illustrer ici le sempiternel et célébrissime biais de confirmation, donc c'est cette tendance que nous avons tous à ne retenir que les informations qui confirment ce qu'on croit déjà, et en plus à écarter inconsciemment les informations qui remettent en question ce qu'on croit. On le fait vraiment tous, hein. c'est pas la peine de regarder votre conjoint en disant « Ah t'as vu, je t'avais dit que t'étais comme ça !» On est tous pareils. Et puis il y a le biais de l'appel à l'autorité, Ça c'est cette tendance qu'on a à croire une parole, en fonction du niveau d'autorité de la personne qui la prononce, et non en fonction de la parole en elle-même. Niveau d'autorité, ça peut vouloir dire aussi niveau d'expertise. Mais surtout, et ça on en parle beaucoup trop peu, l'appel à l'autorité nous incite à apprendre un sujet par le prisme d'une seule personne. Alors c'est pas toujours un problème, hein. par exemple, euh, moi, j'ai appris euh, les rudiments de la mécanique quantique par le prisme des conférences d'Étienne Klein, et puis ensuite euh, des conférences d'Alain Aspect, de Julien Bobroff, etc. Alors, c'est pas dangereux puisque ces personnes-là ne sont pas débattues et le contenu de leurs conférences est approuvé par la majorité des experts en la question. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je n'y connais pas grand-chose en vaccination et que pour la première fois de ma vie, quand j'approfondis le sujet, eh ben, c'est en écoutant un médecin, un médecin anti-vaccin mon bagage au sujet des vaccins va soudainement se remplir d'éléments qui conduisent forcément à la conclusion que les vaccins, c'est pas bien, puisque j'aurais appris euh, les, les, la vaccination via une personne anti-vaccin. Vous comprenez, avec l'argument d'autorité, en faisant un transfert d'information, je fais inévitablement également un transfert d'opinion. Si la personne euh, chez qui je prends mon information est controversée, alors j'adopte également son opinion controversée. Une opinion que j'aurais pris telle qu'elle, qui n'est pas ma conclusion, mais celle de quelqu'un à qui j'ai confié inconsciemment le rôle de penser pour moi. Bien souvent, cette figure d'autorité, bah, elle est très très proche de ce qu'on appelle la figure du mentor. Passons maintenant à un cas concret pour bien illustrer à quel point ce système peut nous induire en erreur, ce qui va nous permettre de recoller un petit peu avec l'actu. Imaginons que ma voiture fait un bruit bizarre. Je me rends au garage et là on m'annonce que. Bah, y a un des pistons qui est encrassé. Le garagiste me dit qu'il y a deux possibilités. Dans 80% des cas, ça va se réparer tout seul, mais il y a un risque que ça dégénère. Et alors, bah, il faudrait changer tout le moteur. Et ça, ça me coûterait quasiment le prix d'une voiture neuve. Mais voilà, quand je rentre chez moi, sur Internet, je trouve la vidéo d'un éminent spécialiste, un spécialiste des moteurs, qui a d'ailleurs créé un type de moteur révolutionnaire, hein, qui porte carrément son nom, et dont les travaux ont permis de remporter de nombreuses courses automobiles. Hein, donc là, un vrai spécialiste. Et lui, il dit qu'il ne faut pas changer le moteur, mais simplement utiliser un certain vieux type de carburant, et ça repartira sans problème. La preuve, il l'a fait lui-même dans son garage avec plusieurs dizaines de voitures, et il le montre d'ailleurs dans la vidéo que je trouve donc sur YouTube. Alors on va faire un petit jeu pour que vous puissiez vous-même vous y retrouver un petit peu dans ce que j'essaye d'expliquer. À ce stade, est-ce que vous feriez confiance aux spécialistes et vous mettriez euh, ce vieux type de carburant dans votre moteur Ou alors est-ce que vous resteriez un peu prudent Et si vous restez prudent, pourquoi le pourquoi je sens qu'il va faire chauffer des ménages. Soyons honnêtes, hein, le, le, le jeu n'a d'intérêt que si on répond sincèrement. Admettons que euh, je réponde que je n'ai que des raisons de lui faire confiance. Bah oui, j'y connaissais rien en mécanique, mais j'absorbe sa connaissance et j'en fais mon propre bagage. Après tout, c'est un grand spécialiste, il correspond parfaitement au contour de ma recherche. Il me satisfait, ce qu'il dit me plaît, parce que bien sûr, j'ai pas envie de risquer de changer tout mon moteur. Bref, bah, c'est l'aubaine par excellence, il faut surtout pas passer à côté. Tout en moi me dit que la vérité est là. Et puis, ben, je rentre chez moi, et là, je constate que d'autres personnes sur les réseaux sociaux essaient de le faire taire. Alors là, je suis scandalisé, ces personnes essaient d'inciter les gens qui ont la même panne potentielle à remplacer leur moteur, alors qu'il suffit de mettre un peu de ce vieux carburant pas cher pour sauver sa voiture. Instantanément, mon engagement pour défendre la méthode du spécialiste passe à la vitesse supérieure. Il faut que ces gens se taisent, parce que soit ils sont complètement stupides, soit ils sont corrompus. Hein Moi, je ne vois pas d'autre option. Mais bien sûr, tout ça, c'est oublier un tout petit détail. Un tout petit détail qui, la plupart du temps, ne pose aucun problème hein, dans, le, dans la vie du quotidien, mais qui peut pourtant parfois devenir très dangereux. Vous le savez, le détail Le détail qui coince, c'est que toute l'évaluation de la situation, je l'ai faite intégralement et uniquement à partir de mon bagage mon bagage tel qu'il était avant que je ne commence à vouloir résoudre mon problème de moteur. Un bagage qui, on l'a vu, n'y connaissait quasiment rien en mécanique. En moteur, en essence, en panne. J'ai évalué une situation qui demande des compétences infiniment supérieures aux miennes, avec mes compétences faibles. C'est moi qui ai validé le fait que les garagistes m'ont bien dit la vérité sur le problème de ma voiture. Si ça se trouve, ils pourraient il pourrait m'avoir menti. Et c'est encore sur base de mon bagage insuffisant que j'en suis arrivé à la conclusion que le spécialiste de YouTube était la meilleure personne à écouter. Alors qu'en réalité, ben je suis totalement incompétent pour savoir que lui, il est compétent. Les quelques indices qui font sa renommée ne me garantissent pas qu'il est le meilleur avis parmi les spécialistes. Les indices que j'ai vus, donc le fait qu'il soit un spécialiste, qu'il ait fait des beaux moteurs, qu'il ait remporté des prix, etc., etc., ça ce sont des indices qui signifient une seule chose, qu'il est infiniment meilleur spécialiste que moi. Et c'est encore moi qui, sur base de mes connaissances, en suis arrivé à la conclusion que les contradicteurs du spécialiste étaient les méchants de l'histoire. Alors qu'une fois de plus, je n'ai absolument pas le bagage nécessaire pour en juger. Je me suis simplement laissé guider par mes deux bons vieux outils la confirmation des contours et l'appel à l'autorité. Et puis, pas de bol, j'essaye le carburant et ça marche pas. Pire, le carburant fout en l'air toute ma bagnole. Comment est-ce possible Je l'avais pourtant bien vérifié. Les voitures du spécialiste, elles roulaient là, dans sa vidéo. Il aurait menti. et bien, euh, maintenant, je vais vous repasser toute l'histoire, mais cette fois-ci dans la tête de quelqu'un qui connaît euh, les méthodes de la pensée critique. Donc, c'est-à-dire les outils conscients qui permettent de ne pas tomber dans le piège de nos outils inconscients. Parce que globalement, il s'agit de ça. Hein. C'est des trucs pour avoir moins tort, si vous voulez. Donc on reprend. Ma voiture fait un bruit bizarre. Je me rends au garage, et là, on m'annonce qu'un des pistons est encrassé. Le garagiste me dit qu'il y a deux possibilités. Dans 80% des cas, ça se répara tout seul, mais il y a un risque que ça dégénère. Il faudrait alors changer tout le moteur, ça me coûterait quasiment le prix d'une voiture neuve. Sur Internet, je trouve la vidéo d'un éminent spécialiste des moteurs, qui a d'ailleurs créé un type de moteur révolutionnaire qui porte son nom et qui a permis de remporter de nombreuses courses automobiles. Oui, je lis un texte. Il dit qu'il ne faut pas changer le moteur, mais simplement utiliser un certain type de vieux carburant et ça repartira sans problème. La preuve, il l'a fait lui-même dans son garage avec plusieurs dizaines de voitures, il le montre d'ailleurs dans la vidéo. Eh bien, en tant que sceptique, juste avec cet énoncé-là, j'ai déjà de très très bonnes raisons d'être prudent. C'est là qu'on va voir si vous avez trouvé la bonne réponse, ou plutôt, si vous avez trouvé la bonne question à se poser. Parce que moi, quand je tombe dans ce genre de cas de figure, je me dis immédiatement, attends, Comment ça se fait qu'un grand spécialiste qui propose une solution aussi simple ne m'ait pas été recommandé directement par mon garagiste Eh ben ça, c'est déjà un mystère qui doit être résolu, avant d'accorder sa confiance à qui que ce soit. Le minimum serait d'en parler au garagiste. Pour un penseur critique, s'il y a un débat trop important entre spécialistes, eh ben en tant que non-spécialiste, il convient de ne pas absorber le bagage d'un seul camp. Au moins le temps de peser les arguments du débat, des deux côtés. En plus, dans la mesure où la solution que le spécialiste propose en vidéo correspond parfaitement à ce que je recherche, eh bien, je sais déjà que je pourrais tomber dans un biais de confirmation, par trop d'enthousiasme. C'est peut-être trop beau pour être vrai, il ne faut pas se précipiter. Donc je reste prudent et je vérifie. Le spécialiste est-il vraiment si expert qu'il le dit Après vérification, bah majoritairement, oui. Je continue de chercher et là, je constate que d'autres personnes, sur les réseaux sociaux, le contredisent. Au lieu de me scandaliser et de prendre parti, ben je suspends mon jugement, je me mets dans un état aussi près que possible de la neutralité. Et je prends le temps d'analyser les grandes lignes de ce mouvement des gens qui sont contre le spécialiste. Et là, ben je constate très vite que parmi ces gens, il y a d'autres spécialistes en moteur, tout aussi compétents que le premier. Et comme moi j'ai pas les compétences pour savoir qui est le bon spécialiste et qui est le mauvais spécialiste, eh bien je décide d'être encore plus prudent. Parce qu'en effet, dans ce débat, Là où tout à l'heure, sans méthode, j'avais envie de combattre ceux qui veulent faire taire le spécialiste qui m'a séduit avec son bagage. Mais avec la méthode de la pensée critique, je sais que je ne suis pas suffisamment qualifié pour savoir lequel des deux a raison. Alors gros problème, ben, moi j'ai une voiture à réparer en urgence en fait. Et je dois faire un choix. Alors comment les départager Les deux camps ont tous les deux d'excellents arguments en leur faveur et quand je les écoute, j'arrête pas de changer d'avis. Mais pour moi, il y a urgence. J'ai besoin de ma voiture et il faut que je fasse un choix. Alors comment mettre les meilleures chances de mon côté Eh bien là encore, les méthodes de la pensée critique proposent des outils, des trucs. Par exemple, au lieu de peser les arguments de défense de chacun, au lieu d'écouter ce qu'ils ont à dire en leur faveur, ben je vais peser les arguments d'attaque. Qu'est-ce que le grand expert a répondu à ses détracteurs, au juste il insinue qu'ils sont payés par les fabricants d'automobiles pour le faire taire, parce que sa solution est moins coûteuse que l'achat d'un moteur neuf. Et il dit aussi que leur méthode de garagiste ne correspond en rien à une, situa à une situation d'urgence. Tout le monde devrait illico adopter le vieux carburant. Sa preuve, la fameuse vidéo dans laquelle il fait rouler une trentaine de voitures, qui souffraient de la même panne et qui maintenant roulent parfaitement bien. Alors, en bon sceptique, à l'écoute de ses arguments d'attaque, je me pose des questions qui concernent non pas ce qu'il dit, ni ce que j'en pense avec mon petit bagage de merde qui n'y connaît rien, mais je vais me demander comment il sait, lui, que c'est vrai ce qu'il dit. Comment il en est arrivé à produire sa conclusion Est-ce qu'il a des preuves que ses détracteurs sont payés par les fabricants d'automobiles Non, simplement il considère que c'est la meilleure justification à leurs actions. Ça correspond parfaitement à sa vision du système corrompu des garagistes. Les contours mais justifier, c'est pas prouvé. Pas de preuve, pas de raison de croire. Eh ben donc, je ne retiens pas cet argument. Je le rejette pas, hein, c'est juste que j'ai aucune raison d'y croire, d'y adhérer. Et non, j'ai aucune raison non plus de le rejeter complètement, hein. c'est pas, pas ça le problème. On l'a vu, il affirme aussi que la méthode de remplacement de moteur ne correspond pas à la situation d'urgence de la panne. Il faut agir vite et le vieux carburant est à portée de main, là où la fabrication de nouveaux moteurs prend des semaines. Alors, c'est une réflexion extrêmement séduisante, du moins pour quelqu'un qui n'a pas de bagage, euh, en mécanique, mais je peux quand même constater que s'il est quasiment le seul spécialiste de son domaine à proposer cette solution parmi littéralement des centaines d'autres spécialistes qui le contredisent et qui sont tout aussi compétents que lui, qui suis-je pour décider que lui est le seul à avoir raison contre tous les autres Je n'ai absolument rien dans mon bagage qui me permette de l'affirmer à part mon intuition, mes impressions, mes, mes fameux outils inconscients. Parce que l'incertitude est un truc très inconfortable pour le cerveau. Le cerveau, il veut des réponses. Et donc c'est très tentant d'avoir recours à nos outils basiques, inc inconscients, etc., pour classer cette information. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, si j'apprends la mécanique via ce qu'en dit ce spécialiste, ben, je finirai inévitablement par être d'accord avec lui. Mais est-ce que c'est vraiment fiable Est-ce que c'est vraiment suffisant Parce que moi, en tant que sceptique, mon bagage me dit que par prudence, je ferais mieux de me ranger sur l'avis de la majorité des experts, ou leur consensus quand il y en a un, puisque je n'ai pas leur bagage. Ah ouais, peut-être que ça m'induira en erreur, hein, ça je peux pas le deviner à l'avance. Mais il n'empêche que tant que je suis incapable de lire l'avenir euh, grâce à une, une forme d'intuition magique, suivre l'avis de la majorité des experts d'un domaine reste, et restera pour moi, qui n'en sait que très peu, la solution la plus prudente, la solution la plus rationnelle. Parce que après tout, si ce spécialiste a raison, bah, il devrait finir par réussir à convaincre ceux qui ont le même bagage que lui. Et s'il a tort, en toute logique, ce que je vais observer, c'est qu'il ne réussit à convaincre que majoritairement des non-spécialistes des gens à qui il fournit son bagage, et donc son opinion. Ça devrait commencer à vous rappeler quelques noms, tout ça. Alors vous me direz, oui, mais le spécialiste en moteur qui affirme que tout le monde devrait adopter son vieux carburant, il le prouve quand même avec sa vidéo. Mais le souci, c'est que les autres experts, ils expliquent qu'il existe un système parmi les spécialistes. Un système qui sert à prouver une avancée euh, avec des plans d'ingénieurs et des essais sous contrôle, qui permettent de mettre justement tout le monde d'accord. Il sert à ça, ce système. Et une vidéo, ben, les autres experts, ils ont se sont mis d'accord pour dire que ce n'était pas suffisant. Parce que dans le passé, il y a eu des cas de fraude, parce que c'était trop facile de manipuler les données. D'autant qu'en plus, comme on l'a vu, cette panne, elle peut tout aussi bien se résoudre toute seule dans 80% des cas. Comment on peut savoir, avec une simple vidéo qui montre des voitures qui fonctionnent, quel cas euh, s'est résorbé tout seul, euh, pas, pas à cause de 80% des cas, et quel cas a été euh, soigné grâce euh, au carburant euh, du spécialiste Donc vous voyez, après analyse, je n'ai en fait aucune raison de faire confiance aux arguments d'attaque du spécialiste. Et je vais vous dire, ils sont même tellement mauvais, ces arguments, que ça renforce la nécessité d'être très très très prudent avec ce qu'il dit. Ça n'enlève rien à son talent de fabricant de moteur, hein. mais je sais que cet homme agit avec une méthode qui va inévitablement le conduire à se tromper très souvent. Et maintenant j'écoute les arguments d'attaque du camp opposé alors là c'est le festival, j'apprends que le spécialiste en moteur s'est autoproclamé carrément expert en construction automobile, et ça quand quelqu'un dépasse son domaine de compétences, ben bah, ça sent pas très bon. J'apprends que le carburant que l'expert recommande endommage le moteur de plein d'autres voitures, les rendant carrément bonnes pour la casse. Et enfin j'apprends que l'expert en moteur est considéré, à cause de sa vidéo sur le vieux carburant, comme étant la honte du monde des garagistes, malgré ses compétences, malgré ses nombreux prix. Et donc vous voyez bien la différence, contrairement à tout à l'heure avec les méthodes instinctives, où j'allais sauter sur le carburant, ben, les méthodes de la pensée critique font que je vais même pas envisager d'essayer ce carburant. Tout ça simplement parce que j'ai écouté les arguments contre des deux côtés, et que j'ai pris conscience de mon propre niveau d'incompétence, que j'ai pris conscience aussi de la taille de l'échantillon, que j'analysais, hein. c'est très important la taille de l'échantillon. J'ai conscientisé le fait qu'il s'agissait d'un spécialiste qui dit blanc parmi 1000 qui disent noir, et il propose une solution à mon problème parmi 100 qui sont à l'essai, etc., etc. Et donc, simplement parce que j'ai été prudent, je vais, en toute logique, éviter de prendre un risque supplémentaire pour ma voiture. Malgré l'urgence, malgré mon incompétence. Dans la crise qui nous préoccupe actuellement, il n'y a qu'une seule chose qui est certaine. Tout ce qui est dit n'est qu'hypothèse. Le virus a 4 mois d'existence. Nous ne sommes pas capables de savoir ce que nous devons savoir pour le combattre efficacement en si peu de temps. Ça, c'est la réalité. Qu'elle nous plaise ou qu'elle nous déplaise, ça n'y changera rien. Et tous les experts du monde non plus. D'ailleurs, tous les experts du monde, bah, ils sont bel et bien en train de plancher sur le problème. Et il n'en sort que des hypothèses. Vous pouvez l'observer vous-même. Euh, un jour, c'est blanc, le lendemain, c'est noir, puis c'est re-blanc, puis c'est re-noir. Mais qu'est-ce qui se passe Donc, quel que soit son niveau d'expertise, Lorsqu'une personne affirme avec certitude qu'elle a la solution, mais forcément je vais qu'intupler de prudence et m'en méfier parce que c'est très, très très très très peu probable. J'aimerais bien, je demande pas mieux, mais franchement, il n'y a pas besoin d'avoir un bagage extraordinaire en infectiologie pour faire cette déduction. De telles affirmations sont suffisamment étranges et inhabituelles pour susciter immédiatement une posture de prudence. Et donc, aujourd'hui encore, quel que soit le sujet à propos de la Covid, vaccins, traitement, fonctionnement du virus, immunité, personnes à risque, effic efficacité des masques, etc., il n'y a que des hypothèses, que de l'incertitude. Ceux qui affirment savoir mentent pour ne pas avouer leur manque de bagages. Hein, les politiciens surtout. Ou alors ils surestiment leur bagage. Alors vous l'avez reconnu, évidemment, tout ça, ça illustre le fiasco médiatique et médical de l'affaire Raoult, qui est en train de devenir la risée des médias, je sais pas si vous avez allumé votre télé récemment, euh, juste après avoir été la risée du milieu médical depuis le début de cette crise. Ben oui, il y a beaucoup de soutien de la part des gens, mais curieusement, dès qu'on arrive chez les personnes compétentes, il y en a beaucoup moins. Alors si vous voulez me contredire, je suis très sincèrement à l'écoute, c'est mon métier de me remettre en question. Mais vous devez écouter attentivement mon raisonnement et m'expliquer où se trouve la faille. Tout ça, bien entendu, dans le respect et la cordialité. Bon alors, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, mais euh, j'ai quand même accumulé l'actu pendant tout ce temps-là, tout ce que j'ai accumulé est en description. Je vous fais un petit sommaire rapidos de ce qu'il y a là-dedans, parce que la vidéo est déjà bien longue. Une étude internationale aurait révélé que 6000 médecins considèrent que l'hydroxychloroquine est le traitement le plus efficace. Mais quand on vérifie la source, qui n'est pas une étude mais un sondage, on y lit qu'en réalité, sur 6000 médecins interrogés, 800 considèrent l'hydroxychloroquine comme efficace. Ben oui, plus le sujet duquel on parle fait débat, plus il faut vérifier les arguments avant de les partager. Avant que la crise ne prenne de l'ampleur, Raoult et son équipe avaient donné une conférence le 7 février intitulée « Contre la méthode ». Ce titre fait référence à l'ouvrage « Contre la méthode » de Paul Feyrabent, l'ouvrage publié en 1975. Cet ouvrage, considéré par son auteur comme une grosse lettre rassemblant des idées éparses plutôt qu'un livre bien construit, s'insurge contre la rigidité de la méthode scientifique, la méthode scientifique d'il y a 45 ans, hein, en proposant euh, une sorte de révolution anarchique de cette dernière. C'est un point de vue qui a son intérêt, parce qu'il faut savoir briser les règles pour en créer de nouvelles, la science d'ailleurs, c'est les nouvelles règles qui sont meilleures remplacent les anciennes règles qui sont moins bonnes. C'est pas qu'une évolution de la connaissance, c'est aussi une évolution des règles qui, qui permettent d'atteindre cette connaissance. Donc c'est vrai qu'entre autres, euh, un peu d'anarchie par-ci par-là permet de briser les frontières pour faire de nouvelles découvertes. Mais comme absolument toutes les théories épistémologiques, celle de Ferraben ne saurait être la seule à avoir raison. Je rappelle que l'épistémologie, c'est la science de la science. C'est la science qui étudie comment on fait de la bonne science, enfin comment on produit de la connaissance. La science des mécanismes de la science, la science des règles de la science. Même si une des définitions concerne globalement la connaissance. Et donc, il n'y a pas de théorie ultime en épistémologie. Et ça, Didier Raoult le sait, parce que contrairement à ce que je disais dans, dans les épisodes précédents, en fait, il connaît bien l'épistémologie. Mais je vous le dis tout de suite, il n'a pas une super bonne réputation dans le milieu. Il n'est pas considéré comme un expert en épistémologie. Alors, si la méthode de Feyerabend a l'avantage de donner une plus grande place à, notamment, ben, la chance et l'intuition, que la méthode classique, Bon, encore réussir à l'identifier, mais bref. Pour tout un tas de raisons qui sont pas forcément idiotes, hein. On lui reprochera quand même que, si elle était appliquée, nous devrions dès demain considérer euh, bah, la danse de la pluie comme euh, étant une approche scientifiquement valide de la météorologie. Littéralement, hein. c'est une espèce de grand pas vers le relativisme. Le relativisme, c'est l'idée que tout se vaut. D'ailleurs, le grand message de Contre la méthode, c'est tout est bon. Nous éloignons, nous perdons pas là-dedans. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que rétrospectivement, quand on regarde les grandes découvertes, les grandes révolutions, ben elles se sont quand même souvent faites en dehors des sentiers battus de la méthode classique. Mais peut-être pas à ce point-là. C'est un grand débat en épistémologie, tout ça. Donc vous voyez, euh, je suis pas sûr qu'un bon épistémologue soit un épistémologue qui prend parti intégralement pour faire Aben. Enfin, quasi intégralement. Et comme je l'ai dit, je vois pas pourquoi l'expertise en infectiologie de Raoult ferait de lui un excellent dentiste. Donc je n'ai aucune raison de croire que ça fait de lui un excellent épistémologue. Vu ce qu'il balance sur les réseaux sociaux, j'ai même envie de dire bien au contraire. Avril 2020, c'est le mois de la zizanie, où nous avons vu fleurir tout et son contraire au sujet de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, que je vais appeler ici le protocole Raoult. De très nombreuses études démontrent que ça ne fonctionne pas, d'autres démontrent que ça marche un petit peu, puis d'autres montrent que ça aggrave au contraire la maladie. Raoult nous sort une étude qu'il publie dans sa Dropbox, tout ça pour nous montrer qu'il obtient le même score de guérison avec son protocole que... quand on ne donne rien, ce qui ne l'empêchera pas d'affirmer que ces chiffres prouvent que son traitement fonctionne. Et que vous dire, à part que le protocole Raoult semble effectivement très efficace sur les gens qui auraient en fait guéri sans rien prendre. Alors Raoult se rattrape et il affirme haut et fort, son traitement fonctionne s'il est pris au tout début des symptômes. Mais voilà, coup de théâtre, une étude sort et démontre que l'hydroxychloroquine est en fait efficace sur les formes graves de la maladie. Là-dessus, les scientifiques se plaignent parce que la surmédiatisation du protocole Raoult paralyse la recherche médicale mondiale. Et c'est le moment que choisit Raoult pour déclarer dans l'Obs que pour lui, tenez-vous bien, le réchauffement climatique, il y croira quand il le verra car son métier c'est d'être lucide. Je n'invente rien. Un infectiologue déclare dans un journal qu'il nie le réchauffement climatique parce qu'il ne le voit pas. Et c'est ça pour lui être lucide. La prochaine fois que je me demanderai ce qu'il y a à penser de la sécurité des centrales nucléaires, je crois que je vais aller voir un vétérinaire. Et donc, après s'être planté en affirmant que la Covid ne viendrait pas en Europe, après s'être planté en déclarant que ça ferait moins de morts que les, ac que les accidents de trottinette, après s'être planté en déclarant qu'il n'y aurait même pas 10 000 décès en France, après s'être planté en déclarant que la chloroquine était recommandée pour tous les cas positifs au Covid, après s'être planté en déclarant que la Covid était l'infection respiratoire la plus facile à traiter, Didier Raoult euh, déclare qu'il n'y aura pas de seconde vague d'infection. Comment il le sait Son intuition d'infectiologue. Littéralement. Mais il a eu raison sur quoi, Raoult, en fait, dans toutes ces histoires Je suis du mal à me rappeler, là. Ah ben si, il a eu raison sur la lenteur de la mise en place des essais. Nous attendions les résultats de l'étude Discovery, la plus grande étude européenne censée tester quatre traitements en les comparant aux traitements classiques en guise de cinquième traitement, eh ben, c'est pas demain la veille qu'on qu les aura, les résultats. Et ce, malgré les annonces de date que font les politiciens. Plusieurs pays se sont rétractés, l'étude s'est embourbée dans un glooby boulga administratif, et il faut bien le dire, le système, le système qui permet de mettre en place une étude rigoureuse, ce qui, j'insiste, est sans rapport avec la méthode scientifique, ce système administratif pesant et lent est un échec cuisant pour cette tentative européenne d'acquérir des données fiables sur ces traitements potentiels. Alors heureusement, ça n'empêche pas les autres études de tomber, hein, tous les liens sont dans la description, mais spoiler, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de traitement ni de vaccin. Et donc, comme ce mois d'avril était un petit peu trop calme, c'est le moment qu'a choisi Luc Montagnier, demi-Prix Nobel pour la co-découverte du virus du sida, vous n'avez pas pu passer à côté, pour déclarer dans les médias que le virus avait été fabriqué en laboratoire et que les, on les ondes 5G y jouaient un rôle. La preuve, une étude indienne qui a disparu et l'étude d'un de ses amis mathématiciens. Sauf que pas de bol, l'étude indienne a été rétractée pour sa piètre qualité, et l'étude de son pote mathématicien a été publiée dans une fausse revue scientifique. Une revue qui accepte absolument tous les articles, pour peu qu'on le... On, on paye. Alors, mes autres copains sceptiques se sont occupés de débunker tout ça en long et en large, je ne vais pas perdre de temps dessus, tout ça est dans la description. Et si vous êtes tenté par le sempiternel « qui es-tu pour oser contredire un prix Nobel ?», je vous répondrai simplement « qui êtes-vous, vous, vous" » pour affirmer que c'est ce prix Nobel-là qui a raison, et pas tous les autres prix Nobel qui le contredisent. Et voilà, j'aurais pu encore vous sortir de l'anecdote sur le foutoir que représente la recherche autour du SARS-CoV-2, Il hein, faut quand même pas euh, ignorer ça. Je pense que vous comprenez à présent pourquoi il faut du temps pour avoir des conclusions fiables. Le chaos doit se stabiliser. Nous n'avons pas de fondation solide de connaissance de ce virus. On ne peut donc rien construire de stable. Simple, logique. Bon, c'est le moment de finir cette vidéo. Donc, quand je me suis rendu compte que je pouvais passer euh, tout mon confinement à faire des vidéos sur Raoult, je me suis dit que peut-être, même si ça faisait vraiment beaucoup de vues, hein, peut-être que j'avais mieux à faire. Comme j'ai en plus beaucoup moins de temps, étant donné que pour l'instant, ben, j'ai plus de bureau où aller travailler, et comme je me retrouve dans le salon avec ma femme et ma fille de presque deux ans, qu'est-ce que ça file J'ai décidé de consacrer mon temps à vous préparer un joli cadeau pour vous remercier d'être 100 000, à vous être abonné à la chaîne merci merci je vous invite donc tous à une petite fête littéralement ce samedi 9 mai à 20 h en direct sur la chaîne ne manquez pas cette soirée parce que pour l'instant je suis pas sûr d'en faire une rediffusion pour des raisons qu'on évoquera le jour même et donc pour fêter mes 100 000 abonnés et également euh, bah, la fin du confinement hein, on verra si c'est si fini que ça je vous suggère de réellement vous apprêter à faire la fête petite ambiance tamisée chips et champomille J'espère sincèrement que vous serez nombreux parce que euh, bah, j'ai bossé très très dur tout le mois qui vient de s'écouler, j'ai bossé très très dur là-dessus pour vous concocter ce cadeau. En tout cas, d'ici samedi soir, prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses dans votre bagage.